1, 2, 3, 4, 5. 5 E. 1, 2, 3, 4, 5. 5 E se prépare à chanter. Hmm do ba do 1 2 3 4 5 6 6U 1 2 3 4 5 6 6U se prépare à fêter. Bla bla, bla, bla, bla, bla, bla. Uh -huh. Six